Eh, tu savais que toi, que, que Croc, tu savais toi que Croc euh, s'était reconverti dans le développement personnel Non, c'est fou quand même. Salut à toi, euh, personne non binaire, euh, qui que tu sois sur le spectre entre Monsieur, et Madame et puis euh, le reste. Eh bien, je m'appelle toujours euh, Thomas Munier, je te fais toujours euh, une nouvelle vidéo. Et donc, cette fois-ci, on va parler euh, d'un sujet euh, que parfois, quand certains entendent sort leur, euh, je te laisse compléter la phrase, euh, la bienveillance. La bienveillance en jeu de rôle. Euh, qu -ce, mais mais, mais, mais Qu'est-ce que c'est Eh bien, écoute, euh, comme euh, je, tu vois, je, je vérifie mes sources, je suis allé voir sur le Wiktionnaire, ce qui signifiait bienveillance, et ça veut dire motivation à respecter autrui et agir pour son bien. Alors, euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, ramener dans le cadre du jeu de rôle euh, Ça veut dire en fait, euh, je dirais surtout euh, sortir euh, de... Euh, faire du jeu de rôle en fait euh, selon une optique euh, de consommation, on va dire pour son plaisir individuel. Euh, C'est-à-dire que toi et moi, euh, qu'on soit MJ ou joueur-joueuse, on peut avoir tendance à, notre objectif principal sur la partie de, de jeu de rôle, c'est trouver euh, bah, notre plaisir à nous. Quoi. Donc euh, MJ a déroulé son scénario, euh, et puis euh, joueurs, joueuses, à ce que leur, leur personnage brille, à ce que le scénario soit gagné, ou simplement à passer, à passer une bonne soirée. Et en fait, un peu, les, euh, si tu veux, euh, les autres joueurs et joueuses sont juste euh, bah, des outils pour y parvenir. Alors, bien sûr. Euh, je pense que personne n'est jamais, euh, vraiment comme ce que je dis, je te fais juste un petit, un petit raccourci pour que tu vois un petit peu euh, ce que j'identifie parfois comme un problème. Donc, la bienveillance, euh, c'est donc en fait euh, l'idée de venir sur une table de jeu de rôle en prenant en considération aussi euh, les objectifs, le bien-être et, et le plaisir euh, bah, des autres personnes à la table. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire ben bon, ben déjà, ça veut dire ben, prendre attention au bien-être des autres. donc euh, Évidemment, on va parler euh, de sécurité émotionnelle. Donc, euh, accepter la présence des outils de sécurité émotionnelle à sa table. Quoi, même si toi, tu estimes que tu n'en as pas besoin parce que euh, tu es trop dur, tu as fait la guerre du Vietnam, tout ça, et ce n'est pas, pas une partie de mon petit poney RPG qui va, qui va te mettre en PLS, eh ce n'est pas forcément euh, le cas euh, des autres personnes à ta table. Euh, je veux dire, on peut avoir peur des poneys. Hein. Euh, tu sais que les poneys, ça mord. Tu sais que tu peux te faire morte par un poney. C'est vraiment des bêtes sauvages, en fait. Hein. Euh, pardon, désolé s'il y a des gens qui sont en trigger par les, par les poneys. Euh, bon, euh, c'est-à-dire que, grosso modo, euh, on, on en est là, en fait. L'idée, c'est de se mettre un tout petit peu à la place de l'autre, un tout petit peu à se mettre dans la tête de l'autre. Alors, comme c'est pas possible, eh ben, on peut faire que des suppositions. Et ces suppositions elle, euh, justement, elle doit être bienveillante. On va déjà supposé euh, que les personnes ont peut-être des fragilités que toi, tu n'en pas. Euh, donc, c'est le but de la sécurité émotionnelle. Je ne te rappelle pas. Euh... <rire> c'est ça, c'est la queue du chat qui vient de passer, tout est normal. Euh, non, les moustaches, c'est ces moustaches. Et euh, mais ça veut aussi dire, si tu veux, quand une, à l'inverse, quand une personne a un comportement à la table qui te paraît limite, qui euh, justement mériterait soit l'emploi de techniques de sécurité émotionnelle, soit en tout cas, tu sens que tu as la carte X qui te chauffe, euh, peut-être aussi, toi, tu, tu peux te mettre un petit peu à la place de l'autre et puis te demander euh, pourquoi elle a ce comportement limite, est-ce qu'elle en a conscience euh, ou est-ce que c'est toi qui mets des barrières euh, un peu hautes euh, C'est-à-dire que... Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire de mettre la carte X s'il y a un comportement problématique à la table, mais en restant dans le respect euh, de la personne, tu vois, qui, euh, qui a ce comportement, quoi. Donc, ça veut dire que quand même, après, on va discuter, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'elle voulait amener dans le jeu à travers la scène qu'elle a, qu a mise et qui, toi, t'as trigger, qui fait que t'as mis la carte X... Euh, donc euh, voilà, c'est une bienveillance qui va dans les deux sens ça veut aussi dire, bon j'ai déjà répété mais ça reste mon mantra cette idée de, on est tous et toutes euh, co-responsables de la partie donc euh, faire des checks réguliers, simplement de, de juste faire une pause de temps en temps euh, dans la partie et demander, est-ce que ça va Est-ce que ça va pour tout le monde euh, parce que bon, la euh, sécurité émotionnelle c'est vraiment un tout petit aspect de ce que tu peux avoir comme un confort en jeu Puisque ça ne va pas du tout gérer le fait que tu ne comprennes pas les règles, que tu sois fatigué, que tu t'ennuies, euh, que ça soit trop long, euh, que tu ne comprennes pas l'univers, que ce ne soit pas euh, ta tasse de thé en matière de genre narratif, tout ça, euh, que ton personnage ne soit pas mis en valeur, euh, que tu n'arrives pas à prendre la parole. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu n'oses pas demander euh, à aller faire pipi. Euh, tu il sais, y a beaucoup de choses comme ça qui ne sont pas tellement prises en compte par la sécurité émotionnelle, qui se concentrent beaucoup, en fait, sur euh, les scènes, en, et en plus, déjà, sur la fiction, tu vois, et sur les scènes limites. Donc, euh, tout ce qui est comportement hors fiction, bah, ce n'est pas, pas méga géré par la sécurité émotionnelle. Donc là, pour moi, si tu veux, c'est la bienveillance euh, qui va prendre le relais. Euh, ça veut dire aussi, au moment du briefing, de la partie, eh bien, montrer qu'on est dans cette attitude bienveillante, euh, bah, tout simplement euh, par des sourires, par une, euh, par une voix douce, et, euh, et par euh, le, le fait de laisser du temps pour que les gens puissent poser des questions, euh, puissent aménager la partie à leurs besoins. Euh, euh, alors, c'est encore... Je vais faire une toute petite... Euh, je suis habitué à ça, parce que... Euh, je fais aussi du GN, et en GN, c'est vraiment très présent, ces notions-là, parce que là, en plus, tu parles d'autres problèmes euh, qu'on n'a pas trop en jeu de rôle, du genre euh, les personnes qui ont des problèmes avec, euh, les, hurle avec les hurlements, avec la, la, les forts bruits, quoi. Que bon, en jeu de rôle, généralement, ça va, quoi, mais en, en GN, tu peux te faire crier dessus, euh, vraiment euh, fort, quoi, ou il peut y avoir de la musique forte, tout ça. C'est le genre de choses qu'on doit gérer, et ainsi de suite. Alors... Euh... Ça ne veut pas dire tout prévoir et faire une espèce d'énorme liste, tu vois, de coche euh, euh, tes différents problèmes euh, handicap, euh, requêtes et tout, mais juste dans ta note d'intention, on va euh, faire un petit message du genre, si tu as un problème, une spécificité euh, euh, qui nécessite qu'on en parle pour aménager le jeu, bah, envoie-moi un message privé. Et pareil, euh, quand on voit des messages pour, euh, pour proposer des parties de jeu de rôle, Maintenant, je tente à le faire. Bon, bah, là, je t'envoie un message, mais je commence à avoir une grosse mailing list. Je te dis, en fait, si tu n'as plus envie d'être invité euh, pour X raisons, euh, eh bien, euh, mentionne-le-moi. quoi. Et euh, euh, voilà, c'est aussi dans ces trucs de respecter le droit à, à retrait, d'accepter qu'une personne n'ait pas envie de jouer avec toi, n'ait pas l'énergie pour jouer en ce moment, ou ait d'autres projets qui sont rollistes ou autres, qui finalement l'intéressent plus en ce moment, la retiennent plus, l'engagent plus et euh, bah, accepter en fait, euh, accepter ça quoi. Alors bien sûr, euh, ça n'empêche pas aussi de faire de l'auto-bienveillance, euh, donc euh, bah, déjà reconnaître qu'on a ses, ses propres limites qui sont difficiles à déborder. Moi personnellement, euh, par exemple, mon gros problème c'est que je parle beaucoup, je suis très bavard, que c'est en jeu de rôle ou en GN, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, mais je, bon, bah, quand je déborde, je, je me pardonne un petit peu quoi. Parce que l'objectif, ce n'est pas non plus de bouffer les sangs pour quelque chose qui peut-être n'a pas dérangé personne. Parce qu'on a vu dans la vidéo sur la timidité que des fois, euh, les gens sont contents que quelqu'un prenne l'espace euh, vocal et, et le remplisse. Euh, donc, si tu ne vas pas demander aux gens si vraiment tu as causé un problème, tu n'as peut-être pas de causer problème. C'est vraiment cet, euh, cet état de pensée de ne jamais euh, préjuger. Ne pas faire de procès d'intention. Euh, demander des informations supplémentaires. Si tu as un doute, vraiment ce truc-là de poser des questions. Euh, tu peux employer les messages privés. dire eh, J'ai dit cette chose-là, peut-être que ça t'a gêné ou pas. Euh, ou euh, est-ce que ça t'a embêté que je vienne pas de partie d'affilée et tout. Et des fois, suffit de ça de, pour euh, dénouer une situation, débloquer une situation. Alors, je fais un tout petit crochet par euh, évidemment tout ce qui est communauté, euh, rôliste en ligne Parce que tu doutes bien que du coup on va... Cette bienveillance va être importante Dans les agences Alors bien sûr bienveillance ne veut pas dire forcément euh, Bien pensance Ne veut pas dire euh, laxisme Ne euh, veut pas dire euh, interdiction des conflits Tu vois euh, Il faut qu'on puisse se parler Surtout dans les communautés C'est important quand des problèmes ils soient débattus Qu'on mette pas sous le tapis Derrière un, un émojif à paillettes hein, Tu vois bien sûr Donc, la bienveillance, c'est aussi quelque chose qu'il faut un peu autoréguler pour qu'on ne devienne pas, en plus, j'ai avec mon t-shirt dans le crâne rasé, ça fait trop ça, qu'on ne devienne pas une espèce de secte illuminée, de bienvenue dans le monde des bisounours, du jeu de rôle, ici, tout n'est qu'amour, laisse toutes tes émotions négatives derrière toi, laisse-les, laisse tes émotions négatives. Et juste pour conclure sur la bienveillance, et puis après, je vais présenter le, le sponsor de cette vidéo qui est vraiment un sponsor chaud, euh, c'est euh, eh bien euh, la pensée aussi dans, dans la fiction, c'est-à-dire euh, envisage de jouer un personnage qui soit bienveillant, euh, qui soit éventuellement altruiste, qui, euh, qui a un objectif soit centré vers le bien commun, vers la protection des autres, qui ne, euh, qui ne juge pas trop facilement et trop durement euh, les PNJ, les PJ, qui essayent de qui essaie d'arbitrer les conflits et tout, euh, pose-toi la question, est-ce que c'est quelque chose que tu fais déjà Et si tu le fais pas, est-ce que tu as envie de cultiver Si tu fais, est-ce que tu as envie de nous laisser des anecdotes de qu'est-ce que ça as apporté en jeu de rôle Est-ce que c'était un feeling intéressant ou est-ce que c'était dur Et maintenant, je te présente le petit sponsor de notre vidéo. Voilà, euh, je discutais avec lui tout à l'heure, il s'appelle Hippono, c'est un petit monstre vert. J'ai l'impression qu'il a l'air bleu à la caméra, mais je te promets, il est vert. Il est vert, donc c'est un petit monstre tout rond qui vole comme ça. En fait, il est tout gentil. Un jour, il arrive dans un village où tout le monde souffre, a des douleurs, des souffrances. Et lui, il a un pouvoir, c'est d'aspirer en fait, euh, les douleurs quoi. Et, euh, pour guérir un peu les, les gens du village. Mais il va se rendre compte que les gens du village en fait sont euh, plutôt ingrats. Et, euh, et en fait, euh, Hippono, lui, ça lui fait du mal d'absorber les douleurs, ses ailes rétrécissent. Les gens du village ne prennent pas soin de lui en échange, quoi. Et donc, on va suivre un petit peu ce conte. Donc, c'est un conte hein, qui s'appelle euh, Hippono et les sacs de douleur. Je te mettrai le lien en description. C'est ma, ma petite sœur adorée, Claire, qui, euh, qui a fait le dessin. Et c'est euh, Morgane euh, au scénario. Et maintenant, bah, je te fais des grands bisous. Voilà, rayon d'amour. Salut, salut.